Hello Aujourd'hui on va parler des spotlights, comment reproduire le plus fidèlement possible et plus, euh, le plus photoréalistiquement possible le, la lumière émise par un spot. C'est pas évident, regardez les images que je vous montre, ça c'est le rendu de base quand vous placez un spot dans SketchUp, donc c'est pas du tout satisfaisant, c'est même euh, carrément nul. Et on va voir comment on peut améliorer ça déjà en quelques réglages dans le spot on peut déjà faire quelque chose d'un petit peu mieux et puis aller beaucoup plus loin et faire des images vraiment plus plus réalistes en utilisant non plus les spotlights mais ce qui ressemble un petit peu les IES light et euh, ça a une particularité c'est qu'on va mettre une texture euh, dans la lumière ce qui va nous permettre de simuler bah, des, euh, des, des images comme ce que je vous montre ici où on voit que dans le faisceau lumineux bah, il y a des espèces de d'ombres de dessins de, de, de, c'est une texture qui, qui réalise ça c'est des IES light Restez bien jusqu'à la fin parce que je vous donnerai une adresse pour récupérer des EOS Lite de qualité. La plupart sont payants, donc là c'est gratuit, c'est ce que je vais utiliser pendant cette, cette vidéo. Et puis, et puis on y va. Alors avant tout, n'oubliez pas que dans la description pour les débutants qui veulent se mettre à verrer pour SketchUp, j'ai une formation, une vidéo d'initiation qui va permettre de comprendre le béaba .B. du logiciel pour pouvoir avancer par la suite en suivant bien les tutoriels. Il suffit d'entrer son email et puis on y accède facilement. Maintenant, euh, on commence tout de suite par ben, comprendre la scène que je viens, que, qui est sous nos yeux. C'est juste un cube avec euh, une ouverture et j'ai fait une scène. Hop, quand je clique dessus, ça vient me placer là et ça va me permettre de placer des lumières. Alors là, si je fais un rendu, hop, il fait noir. Donc là, je viens de faire un rendu interactif et on va placer tout de suite un spotlight. Alors, spotlight, c'est ça. Je vais le mettre à peu près le long du mur ici et on voit ce qui se passe. Là, on voit le faisceau lumineux qui vient d'arriver, qui est très très léger. Donc ce que je vais faire, c'est ouvrir la set editor et puis booster un petit peu ce spot hop, qui est là, spotlight. Alors là, il est réglé sur 1000 watts par je ne sais quoi. Alors je ne suis pas spécialiste. Il y a 1000, hein, 1000, on voit rien du tout. Donc je vais carrément mettre une valeur qui n'a rien à voir. Je vais mettre 100 000 et voir ce qui se passe. Donc voilà, on a. Ouais, le spot euh, verré qu'on connaît, qui n'est pas très beau, qui n'est pas très réaliste. Et on va voir qu'on a des options en dessous qui vont améliorer un petit peu les choses, notamment les deux premières ici, qui sont l'angle, de le cone angle, ce qui va permettre d'éclairer un peu plus large. Donc là déjà, on va se dire, ah ouais, ok, c'est un spot, il éclaire plus large. Ça devient un peu plus réaliste, mais si je, je peux très bien le réduire, le remettre comme il était, et puis toucher au penumbra angle, donc là c'est la définition de l'ombre. Et plus je vais le monter, plus l'ombre va être diffuse, voilà comme ça. Et là j'arrive à quelque chose qui commence à ressembler à un spot. Parce que la lumière, bah, la définition de, entre l'ombre et la lumière n'est plus clairement définie. Là c'est pas une ligne bien distincte, c'est un peu plus flou, donc c'est un peu plus réaliste aussi. Maintenant, euh, si je vais aller plus loin et vous montrer l'IOS Light, ça va être non plus ce, ce picto là, mais celui-ci. Quand je vais cliquer dessus, euh, le logiciel va s'ouvrir, enfin, va m'ouvrir une fenêtre d'explorateur Windows, voilà, iOS Lite, et va me demander de choisir un fichier. Donc ça, ce sont des, des fichiers iOS Lite, justement, que je vais vous mettre à disposition à la fin. Et je choisis un, on de la bibliothèque, alors, euh, est-ce que j'ai la bibliothèque accessible pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà ça, c'est la bibliothèque des iOS que je suis en train de récupérer. Donc, ils sont tous numérotés. Et en fait, on peut choisir en fonction du numéro ben, l'iOS qui nous intéresse. Donc, moi, je vais tout de suite aller chercher euh, le numéro. Alors, c'est dans SketchUp. Le display. Alors, c'est pas par numéro, du coup, c'est pas cette bibliothèque-là, mais est, elle, est, elle est un peu similaire. Donc, celui qui s'appelle display. Et je viens placer, du coup, maintenant, là, l'iOS light où je veux. Je vais le mettre à côté ici. Je crois que le picto est un petit peu différent. Sur le rendu interactif, euh, on dirait qu'il ne se passe pas grand chose. C'est en train d'arriver. Donc lui, lui aussi, l'US Lite, je vais monter sa valeur. Je coche ici, puis je vais lui rentrer à peu près pareil, 100 000. Pour voir ce qui se passe. Voilà. Ça apparaît un petit peu à côté. Maintenant, je vais le déplacer pour bien qu'on voit la différence avec le spotlight. Et je vais le colorer autrement, un petit peu en bleu. Pour qu'on voit un petit peu ce qui se passe. Et on commence à réussir à distinguer justement des ombres, des, des, des, des, des petites textures dans la lumière qui viennent à vraiment du réalisme. Ça tape par terre pas de la même manière les ombres. Voilà, c'est pas un gros point blanc qui diffuse de la lumière, c'est quelque chose d'un peu plus fin. Et vous allez voir que si je viens à côté, je place un autre US light. Alors je vais prendre, euh, je ne sais pas, euh, je vais faire un petit peu hasard parce que je ne pas, define par exemple, ok, ouvrir, et puis je viens le placer ici, hop, et je vais lui réserver le même traitement qu'à l'autre, c'est à dire que je vais le, le booster, et puis je vais le mettre d'une autre couleur, Eh j'ai encore un autre modèle, une autre façon de, de, de, de, de montrer le, le spot un petit peu différent. Et là des US, donc vous en avez toute une flopée, vous allez pouvoir essayer. Et typiquement pour l'éclairage d'une cuisine, ça va vous permettre de, de donner un peu plus de, de réalisme à la scène. Encore une fois, c'est une vidéo qui vous montre comment on va dans le détail de, de, de la mise en scène et du de réglage des choses, mais c'est à la fin les détails qui vont faire que votre image va être super réaliste ou pas. Donc voilà, la vidéo était très courte, et comme je vous l'ai proposé en début de, de, de vidéo, bah je vous montre un petit peu le, le set d'IOS que j'ai utilisé. Euh, je vous mets le lien là à l'écran, et voilà, c'est cette bibliothèque-là. Donc il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont gratuits et ils marchent pas trop mal. Et puis vous avez à chaque fois tous ces visuels-là avec différents... Euh, différentes variations de chaque modèle voilà que vous pouvez essayer dans vos rendus pour essayer d'avoir des rendus un petit peu euh, originaux voilà. donc je vous dis cette fois à bientôt et puis euh, on se retrouve dans la prochaine vidéo